Vous êtes employé, indépendant, retraité, vous travaillez, vous payez vos impôts, vous cotisez toute votre vie. Où est tout cet argent quand vous en avez le plus besoin L'immigration coûte 10 milliards par an. La Belgique n'est pas le CPAS du monde. Parti populaire, le seul pour vous défendre.